Et bienvenue YouTube, on est de retour sur The Crew 2 avec bien entendu tout le monde sur Twitch qui vous font euh, coucou euh, dans le chat. Donc cette fois-ci, le but de la vidéo, lequel va-t-il être on, on démarre. On démarre tout à l'ouest de la map. Et on va aller direction bah, tout à l'est. On va vraiment jusqu'au bout. Sur la petite île qui se trouve juste ici. Donc on va voir combien de temps on met pour traverser la map, hein. bien sûr, puisque c'est le but de la vidéo. On est avec Luffy et Alex, bien entendu. Salut Luffy et Alex. Salut, salut, salut. Salut, salut. Et puis bah, on va voir ça <rire> les mecs. Hein. C'est hyper. N'oubliez hein. pas bien sûr hein, le petit like hein, sur YouTube, le petit lien juste 2 ça, si vous voulez acheter The Crew ou Anodio ou quoi. Tout est dans la description les mecs. Et puis, ouais. petit commentaire aussi. Voilà, pour le référencement, ça fait plaisir. Salut euh, TB13. Salut. Alex. Alors attends. Fais demi-tour les mecs. Putain Luffy tu vas nous fumer avec ça. Bah je vous laisse un peu d'avance, sinon on prend la même. Hein, si vous voulez qu'on parte sur le. Allez même show c'est parti les mecs, c'est parti, c'est TIPA okay. On voit combien de temps on met pour traverser la map. Moi je m'arrête plus les mecs. Ah oh, je vais être dernier moi. <rire> Donc et le temps de la vidéo fera office euh, fera office de temps de traverser de la map. Hein. On a 138 km à faire les mecs. 138 km à faire. Et on vient de démarrer là. Et vous, et vous savez quoi C'est carrément une course les mecs, c'est le premier qui arrive là-bas qui a gagné <rire> Ça marche Oh Il Il fait aussi. comme ça Ah putain, ma 5 elle était... Euh... Ah t'as pris la bécane toi euh... ah. Alex ah. Après, je pourrais encore faire mieux si je prends une la voie Ah ouais, mais c'est trop tard, Alex. C'était au début qu'il fallait faire ça. Moi, je m'arrête plus. Allez, salut, Alex. Désolé. T'as un coup de vent qui vient de passer. Oh putain. Merde. Et ben voilà, tu vois, il parle trop. Merde. Dis-moi, est-ce qu'on a droit aux avions Hein Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, cochon. Non, non, non, non. Pas d'avion. Pas d'avion, les mecs. Pas d'avion. Non, moi non Pas d'avion. Non, non, non. Attends, ah putain, en plus j'ai raté la route, c'était là. Oui, okay, d'accord. Hey, je vous dirai à quoi, dirai à quoi il ressemble la, la, la, la ligne d'arrivée. Ouais, ouais, ouais, mais t'inquiète, le <rire> fille hey, t'inquiète pas, roule, t'inquiète, roule, gros. J'arrive là-bas, je te fais un café. Voilà, je te fais le café <rire> quand j'arrive là-bas. T'inquiète pas, de je te fais le café quand j'arrive là-bas. De là -bas. sucre, s'il te plaît. Oh, ouais, de sucre, ça marche, ouais. Alex. De sucre, <rire> de sucre pour Alex. Ne Vous inquiétez pas, les mecs, on va vite les rattraper. Regardez Regardez comment que les rattrape vite fait là Tu montes à combien avec ta bagnole la fille euh, J'ai pas encore pris de ligne droite assez longue pour voir Là je suis à 300 Merde Merde Merde Merde, merde, merde. Putain dis-moi qu'on peut passer Ouais yes Ah faut que je me concentre un petit peu les mecs Faut que je me concentre Un expresso pour Greg on nous dit dans le chat ah oui, en plus t'as une difficulté en plus et que t'as le chat. <rire> ouais, mais t'as ouais, c'est pas à une difficulté. Moi, il faut non. Pas... non. Non, non, non. Moi à l'aise, je peux très bien regarder mon chat euh, à 2,50. Ouais. Hein. Vas-y, conduis les effarmer alors. Ça me dérange <rire> pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout, les mecs. Hein. <rire> oh, je suis monté à. Je suis monté à 320 pour l'instant. j'ai pas 320 réussi à Ouais, j'ai pas eu de ligne putain, droite. Putain, mais c'est euh, pas vrai fois, a... ça Bordel les mecs, euh... je fais trop d'accidents là. Ah là là. Enfin, on va enlever le permis alors. Je fais beaucoup trop d'accidents. Ah ça craint ça. Hein ah il y a trop d'accidents les mecs là. Je suis pas concentré, je suis pas concentré. Ah, toujours une excuse, et puis c'est pareil, <rire> j'ai les fils qui se prennent dans mon pédalier là. <rire> toujours une excuse, toujours. Toujours, toujours. Bah, il faut bien les important. mecs. Hein. Il faut bien une excuse quand même. J'ai l'impression qu'elle passe mal ma 4. <rire> ah, t'as un problème de boîte ça Ouais, je dois avoir un problème de boîte. Je dois avoir un petit problème de boîte, les mecs. Non, non. Eh, franchement, ça va, ça va. Je vous rattrape. Je vous rattrape. Je vous rattrape à l'aise. Dit-il. Si, si, je vous rattrape. Regarde. Oh je, je me suis trompé rattrape. de route. Ouais hey, tu la vois mal la ligne, hein, aussi. Hein. Je regarde pas la map. C'est peut-être ça aussi. Ah, c'est peut-être ça aussi du coup. Je ouais. regarde les, je regarde les flèches dans le ciel, moi. Ah. C'est comme je suis en vue troisième personne. J'ai les flèches au-dessus de la voiture. Good ah, man. mais j'aurais pu. Moi aussi, je me suis trompé de route. Les mecs. Stop, stop, stop, stop, moi je veux regarder ah, les bah, flèches. Ouais. Ah ouais, ah, ouais ah. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je ouais, sais. C'est pas grave, mais... c'est pas grave, on s'arrête pas, on s'arrête pas, c'est pas grave. Ah, moi, aussi, vu... moi aussi, je veux regarder les flèches. Je veux regarder Mets les flèches. mais toi en troisième personne, personne, tu verras normalement. Non, non, oh, y a pas besoin d'être en troisième personne. T'as pas besoin Ah oui, d'accord, vous les avez Ouais, seul. ouais, c'est juste que je les ai enlevés. C'est dans quoi C'est dans vidéo les mecs Non Euh, je pourrais pas dire, alors là. Alex C'est pas dans gameplay ou un truc du genre voilà, moi aussi je vais mettre les flèches parce que sinon Ah voilà Bah du coup voilà. on fait le café en arrivant alors Hein On fait le café en arrivant nous Ouais t'inquiète t'inquiète maintenant que j'ai les flèches ça va changer Ouais je monte à 350 Ça va changer maintenant que j'ai les flèches 350 Ouais 350 Sans le nitro alors je vais pas essayer avec le nitro Ça va t'inquiète du coup j'arrive J'arrive j'arrive les mecs bah moi il me reste 110 km à euh, ouais bah moi avec nitro je monte à 3,50 3,48 euh... avec nitro hein et en montée euh, en montée surtout hein <rire> ouais Ce serait l'excuse <rire> du coup pour <rire> non non mais je suis, remonté, je suis en montée <rire> les mecs c'est vrai c'est vrai, vrai vous le voyez bien je dis que c'est à cause de la pluie bah ouais non mais c'est vrai Ça, en plus c'est vrai t'as raison Greg c'est à cause de la pluie y a rien qui va les mecs <rire> y'a rien qui va. Tu veux qu'on enregistre pour faire un peu de gameplay ou Ouais, ah non, t'inquiète, t'inquiète, j'y arrive, j'y arrive, arrive, Ouais, bah essaye de rattraper ça là. Ah, regardez, regardez les mecs comment je les rattrape, regardez, regardez les mecs. Oh, ils ont gardé derrière <rire> Regardez comment je les rattrape. Allez, mon gars. Là, bon, je vous bah, lâche si plus, plus là. Si ça continue, je te l'avion moi là. Non non non non non Que tu triches ou pas ça change rien tu me dépasseras pas Je vous lâche plus les mecs Putain mon gars j'ai l'impression d'avoir un vrai volant de ferrari dans les mains mon gars J'ai l'impression que je joue ma vie là dessus <rire> Je te jure Oh il y a une biche Ah bah oui mais t'as des biches mon gars faut faire gaffe hein Ouais, J'ai failli la taper. T'inquiète, hein? C'est pas que des biches, t'as des petits animaux aussi. Je suis en des de et les joues. Qui se promène? On ne dira personne, merci. Merci, Night Fox. Merci, Night Fix. Merci, merci. C'est très gentil de ta part. Hein. casse pour toi. Ah, le fille, tartine quand même, hein. Ah, bah je vous ai dit, hein? Il y a de la triche ou pas, moi ah ça oui. change pas grand chose, hein? Il tartine? Non, non, mais il a pas de triche. zéro triche. Bah, tu veux ça. que je t'attende? Non, non, non, non, zéro de Il tartine le fils, c'est vrai quand même Ouais, t'es pas capable de mettre un coup de frein quoi Bah ah, tiens regarde, <rire> hey, regarde, je fais un demi-tour, 360 et je repars Et voilà Mais ah, <rire> putain, <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> karma <rire> <cute> <cute> <cute> <cute> Karma c'est tout Ah karma Ah l'enfoiré <rire> Regarde Alex et que ça Alex t'inquiète, je vais arriver, je vais traversé aussi. <rire> oui, t'inquiète. Oh là là, mais j'ai l'impression que vous mettez une pilule les mecs, je suis à don avec la Fé -fée, là. Bah t'es à combien Je suis à 350 quasiment, alors Alex je le rattrape. Je suis à 341. comment ça c'est que vous me rattrapez pas alors que je Alex, je le rattrape. Regarde, Alex, ouais, d'ailleurs, ouais. regarde, on va y mettre un coup de vent, les mecs. qu'Alex Alex Regardez moi, le coup de vent, 300 vent pour Alex. Max, putain, merde Bah, tu peux tu les euh, rattrapes pas. Le problème, c'est pas la machine, c'est le pilote. Ouais, euh, le problème, c'est pas la machine, c'est le pilote. Putain, <rire> c'est clair. C'est clair. C'est clair, franchement. Mais là, moi, putain, là, je me caperai, hein. je suis à 300%. Constants. Ouais, pareil, je suis à 330 constant, a pas de vague. Je mets des petits coups de frein pour vous aider. Putain, laisse tomber, je me suis trompé de bouton nitro, j'ai failli appuyer sur le frein à main quoi. Un frein à main à 350 Ouais, mais tu sais que tu fais ça doit surprendre. Salut PDGS. salut salut, merci pour le follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Bienvenue PDJS, putain. Alors, mais la Merde, en double. La PDGS. la faute à PDGS les mecs un taxi de sa. Hashtag si de sa pot dans les commentaires. Oh j'ai essayé, j'ai essayé de tamponner. Voilà le karma Ouais je suis du maintenant. Ah t'inquiète, j'attends juste Gelate pour me venger de ce qu'il J'arrive, j'arrive, salut Lorenzo Ouais mais moi j'ai le chat les mecs, hein Oh ça y est Vas-y, venez, viens, dépasse. Non, je plaisante, je plaisante. C'est pas de votre faute, les mecs. C'est pas de votre faute. Hein. Non, non, c'est pas de votre faute. Vas-y, ah hein. j'arrive, je l'apprends. Parce la que je les aurais battus depuis longtemps, battu longtemps. Moi, je regarde, moi, je parle avec mes abonnés, moi, monsieur, moi. Moi, je parle. Hein tu vois, Rougi, il me dit comment ça va. J'ose le regarder dans les yeux, Rougi, Et je regarde pas l'écran de mon jeu. Et bah, ben, ça va, mon Rougi, Comment vas-tu et toi-même Putain, merde, tu vois Rougi, merde, putain. <rire> la faute à Rougi, ça, les mecs. <rire> pas vrai ça Mais non Bah ça par contre c'est pas de la faute à rouge Rougi qui est pour rien sur celle là <rire> Non je t'assure c'est pas de ta faute rouge t'inquiète 80 bornes Ah ouais putain il me reste 92 Salut la fille Oh le bata... Oh, T'as <rire> pas le droit de faire ça gros Ça c'est interdit ça Ça c'est pas fair play ça C'est pas fair play c'était quoi tout à l'heure Tu m'as foncé dans, dans le... hein? C'est pas fair play ça Tiens, ça c'est fair play! Tiens, l'enfoiré il me donne de l'élan! <rire> t'inquiète mon gars! Oh, oh Luffy, attends que tu m'en rattrapes, hein! Là je suis en train, de, je suis en train de, de. Là je suis en train de. Hop, tu vois, regarde! Oh bah t'inquiète, on a. Putain, mais le putain un bâtard! <rire> Qu'en t'inquiète, j'arrive! J'arrive mon gars! tu vas partir dans le décor! Mais va partir dans le décor! <rire> Direct mon gars! J'arrive, Midriox! Ah ouais, de tu m'as foutu dans le camion quoi Ah <rire> oh, c'était beau C'était beau quand même T'inquiète j'arrive j'arrive j'arrive Vas-y je t'attends Oh Attends moi pas tu vas entendre siffler à côté de toi Ah ouais Non, je me mets dans l'air, pour te ralentir Ça fait quand même 2km que je suis au dessus de 3km De Putain <rire> <de 3 ans. rire> <Attends>, paré <pareil. rire> Alex on va te rattraper en 2-3 secondes Alex Regarde moi mon gars je lâche plus je suis à 360 avec la féfé là Presque 370 Il va se dans un camion tu vas voir Non non t'inquiète je lâche plus là Et je regarde même le chat comme ça Hop là Alors mon gars Tu vois Alors je suis à tombe avec la Nitro là La vite t'es où Moi je suis derrière j'arrive j'arrive ah ouais. oh, En, en faisant que je suis parti dans, dans le décor mais... Ah c'est dommage ça <rire> Et regarde Alex comment que je te rattrape mon gars Comment je le rattrape les mecs Alex Oh merde Merde hey, vite. <rire> merde, merde, merde, merde, merde. Ça va, j'ai juste fait un petit accro. C'était un petit accro, c'était un petit accro. C'était juste un petit accro. Allez, plus que 70 km. T'inquiète, la Fifi elle va plus vite que la bécane, Alex. 70 bornes Ouais. Ah, 79. Non, 70. Bah, ça m'étonnerait, je suis à 800 mètres de toi, même pas. J'ai 72 et je suis derrière vous donc. Euh bah j'ai 78 mais... moi les mecs Ah euh. ouais, ouais point, non mais moi, eh, moi ah j'ai oui, mis un bah point vraiment sur le bout du bout hein Ah mais moi aussi Ah oui Oh euh. <rire> <rire> <rire> Nems Nems qui sera bon à la chaîne Merci Nems Ça fait trop le malin ici Prochaine fois j'arrive avec mes Bugatti Ah PTDR Merci merci pour le rabonnement Names. ça fait super plaisir Et eh ben, on t'attend avec la Bugatti la prochaine fois. Un euh, ben, deuxième mois d'abonnement pour Names les mecs hein Quand même hein Ça se fait, ça hein Oh putain Attention Médriox, tu risques d'entendre une carrosserie siffler à côté de tes oreilles. C'est normal si t'as le casque qui vole, tu t'inquiètes pas. Hein <rire> C'est tout à fait normal hein Oh là là Allez-y moi j'attends que tu prends la Papa, pas. t'attends que je me prenne un mur Bah sinon euh, mets lui un coup pour qu'il se prenne un mur. Ah bah ouais mais là là, c'est plus possible, il peut plus me mettre de coups là. <rire> là c'est plus possible. Je, je suis devant mon gars, je m'arrête plus là. Là je m'arrête plus mon gars. 375 avec la fête. Si c'est pas moi qui t'arrête, ça sera véhicule qui t'arrête pas. <rire> <rire> écoutez-les, écoutez-les écoutez -les, les mecs Écoutez-les Et il reste encore so plus de 60 km, euh, ah, il est largement moyen que. 70 bornes. Ouh J'ai failli prendre la camtar mon gars Je, je l'ai vu de près la calandre du camion Je l'ai vu de près Et là on s'arrête plus les mecs Là on s'arrête plus Bon alors Luffy t'es où Vous ah, êtes à combien derrière moi Combien euh, Moi je suis à 300 mais toi je suis à... 700 mètres de toi, 500, 400 Allez hop Oh il s'est tp <rire> Oh le bâtard Chac, ça triche <rire> Oh la, oh ça triche Oh, oh la là, là. oh la ah, <rire> <rire> hey, je... Merde les mecs j'ai ma boîte qui se fait la malle J'ai ma boîte qui se fait la malle les mecs Vous n'avez pas le droit Oh vous êtes désenfoirés. Hey. Vous n'avez pas le droit les mecs Allez, salut Eh, moi, si t'avais triché, je sors l'avion, hein Vous allez voir, j'arrive le premier, moi, direct <rire> T'inquiète, t'inquiète, je reviens dans la course. Je reviens direct dans la course. Allez, je suis relais, les mecs. Je suis là Oh Oh J'espère que t'es bien accroché à ton volant. J'ai eu chaud, mon gars. Oh l'enfoiré! C'est enfoiré, <rire> enfoiré va une Celui là! Celui-là, je l'ai pas vu arriver dans le rétro. Normal, y'en a pas. Où y'en a plus? Où y'en a plus? y en a, oui, <rire> a, oui, a <rire> peut-être plus. Ouais, c'est possible. T'inquiète. T'inquiète, j'arrive, la fille. Eh, hey, je, je te colle au mon gars. Rat, je rat, te colle au cul, t'inquiète. Putain, je vais pas te lâcher mon gars, c'est au premier qui fera une <rire> fausse manœuvre. C'est au premier qui fera une fausse manœuvre mon gars. Et tu peux compter sur moi pour pas la faire. On verra Et là ça. Dans, dans deux secondes il a le karma, il se prend un camion. C'est ça. Je vois rien avec les chiffres devant, il y a trop de chiffres là. <rire> <rire> tu joues à un jeu dangereux, le contresens là. T'inquiète mon gars. Attention le pi, ça devrait te siffler dans les oreilles. Ah ouais, t'es sûr <rire> ça ok d'accord. Okay, ça ah okay, crème. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Oh Oh là, elle était violente! <rire> oh le t'as pas le droit de faire ça, gros! Merde, elle est où la route? Elle est à ouais. gauche! Elle est là! Elle est là! Ah ouais, elle est là! là elle non, faut là. prendre la sortie, Violade! Faut prendre la sortie! Elle est là, elle est là! Attends, il y a trop de flèches au-dessus de moi là! Allez, on se revoit plus tard! Hein. T'inquiète, ah, j'arrive, me... mon gars! J'arrive, oh, j'arrive! le camion qui se déporte sur la droite, sans regarder Oh, oh, a plus karma mon gars, A plus <rire> okay, oh, la okay, ok ok ok d'accord Regardez ça là, Karma NDR, t'inquiète rougi Arrête rougi C'est de la faute à rougi <rire> les mecs <rire> C'est de la faute à rougi Oh, c'est n'est les gars Oh putain, hey, Alex il a pris plein l'avance Ouais ouais il a pris 2 km. Sur mais la Alex que il fait fait. se rattrape vite Il se rattrape vite Alex Regarde il reste ouais, 5 ouais, km. Il reste 53 bornes Il se rattrape très vite Alex Voilà oui, Alex ça va aller très 20. vite On a fait euh, On a fait plus de la moitié de la route les mecs hein Oh oh oh, oh oh oh oh, oh <rire> okay. il y a euh, de je suis temps parti dans l'eau Bah alors Jonathan <rire> je suis On, va, on va se baigner ah je suis parti me baigner là, putain merde. <rire> Tiens il ah, y a ouais. le Karma là, qui le suit depuis tout à l'heure. Oh qu'est-ce qu qui se hein. passe ça C'est quoi Mais pourquoi ça fait ça <rire> Ah non non, non non non non non non non il y a eu un souci là. Hein. <rire> ah ouais ouais. Eh hey, il y a eu un souci là. Oh non du coup putain vous avez l'a pris l T'inquiète, j'arrive, j'arrive, j'arrive Ça va sortir le TP dans 5 minutes Non, non, non, non, non, non, non y'a pas de TP Salut oh y a ah pas ouais, de TP. Il fallait mais tourner Non J'attends juste qu'il y en a un qui fasse, tu vois, regarde, la fille déjà il s'est mangé voilà, bah non, Mais non mais c'est qu'il fallait tourner en fait, j'ai voulu chasser euh, Médriox et... Au final... What Oh non mais je suis pas assez populaire alors ça me met une cinématique oh Lâche-moi ça <rire> de... Ah bah c'est bien C'est oh, bien, pas assez populaire hein. Allez, enlève-moi la cinématique! J'ai pas le temps! Je suis icône 92 parfois! Ouais, bah oui! Vite! Enlève-moi ça! Comment je fais? Oh la la la! Je perds un temps! Ah, tu perds un temps faramineux là! Pour me montrer que nouvelles es une nouvelle là Oh le cochon! Oh là la la la la! Allez! Vite! Et bienvenue Knock! Bienvenue Brigitte! Ouais. Brudy, j'ai Brudjdi, j'ai pas le temps de trop lire, désolé! On t'appellera Brigitte! Merci à toi Brigitte pour le follow! Ça fait plaisir! <rire> Brigitte! Désolé! Quelle eu euh... route T'inquiète, j'arrive Alex hein. Ah, bah je t'ai dépassé, je l'ai dépassé Alex. Ouais, ouais, tu l'as dépassé, il s'est gouré de route. Ah, ouais, mais je l'ai dépassé de mon gars. Et le fil en est où là Bah, je suis revenu, hein. T'es revenu, t'es dans la course. Vous êtes à combien derrière bah, ouais. moi là Moi, je suis à 600 mètres de toi. Salut, euh, Débon. Oh putain Oh putain Bah, tu vois, ça c'est de remercier les gens et de dire bonjour. Ouais, bah ouais <rire> <rire> <rire> Bah ouais, mais bon, normal. Hein. Salut ouais, Bonjour hein. How are you Ludicranc, Bridge? I am fine and you How are you today This is a good journey For fight uh, love hero Tu peux le rentrer dedans s'il te plaît Luffy J'arrive, attends Attends, attends, attends Ça va se faire là il se croit sorti d'affaire oh, et là il va dire bonjour à quelqu'un et bam Non non non non non non, non, Ça va non être non. le moment au partain. non non non non non non t'inquiète mon gars Ah regarde il dégomme les, les poteaux là dans la rue C'est rien Malandrin Putain mon gars je manie la boîte mais laisse tomber quoi je vais la casser la bordelle On dirait que je oh, suis vraiment au volant d'une Ferrari quoi Je te jure Ouais, sans que les Ferrari, c'est aux palettes! Et... Ça doit être cool le volant pour, pour ce genre de jeu! Aïe ah ya yeah Ouais, franchement, tu ouais, c'est sympa, ouais! J'avoue! Tu pourras faire notre jeu ou tu fais. Ouh, bah, il s'en va Et bah, tiens, il n'a même pas besoin de le faire quoi <rire> que ce soit! Putain, les mecs! C'est pas pourquoi il est en faire un message! de <rire> J'étais en train de lire un message pour faire un autre jeu un live the coup 2 Euh oui alors, On va faire un, un autre jeu bientôt. Moi je vais être obligé de m'arrêter au point de Medriax hein, parce que j'ai pas le point de jeu là alors. Ah Bah ouais, c'est le même. C'est ce le même, c'est le même. Moi il me reste 35 km Ouais Putain Moi il me reste 30 km C'est quoi ce bordel <rire> C'est pas du tout les mecs. Oh là Et là, l a... L a... trop d'avance, trop d'avance, trop d'avance, les mecs, trop d'avance. À sur tu ah, 600 Et salut Alte, bienvenue Alte, yo Ça va être vrai que le pro on voit rien petit peu, après moi je vois rien. Ah puis là. Oh, oh bah y'a des routes, faites attention. Hein. Avec la circulation et euh, les virages. Ah ouais Par contre c'est normal les... les véhicules qui disparaissent. Euh... Ah, c'est ce Au loin, d'accord. Ou alors vous arrivez à faire ouais, quelque chose derrière J'arrive, ou... j'arrive, voulez vous taper peut-être Non, non, non, non, non, non non. J'arrive, j'arrive <rire> Aucune autre voiture ne nous sauvera <rire> <rire> Qui t'a dit qu'on parlait de voiture ici <rire> Oh cochon de voiture <rire> bah, Vas-y vous pouvez prendre les avions si vous voulez Si vous, avez, si vous arrivez à me rattraper Merde. Comment on fait pour prendre les avions les mecs <rire> Wouah, c'est Faut que tu trouves dans tes véhicules, faut que tu trouves l'avion. Le fils trimac, l'enfoiré, derrière. Le fils trimac, oh. le fils trimac de <rire> ouf, gros! Le fils trimac de ouf, mon gars! Mais bah, ça serait de la triche si j'étais derrière, mais là je suis devant! Merde, Alors, les bon... mecs! Euh, salut, pastèque! Salut, salut! Vas-y, j'ai un. Oui, il m'en reste 14. Il a bien rattrapé, euh, mais attends, attends, comment tu fais pour Moi, conduire l'avion Comment tu fais pour conduire, gros? Ah, je te jure! Comment tu. Mais tu veux pas conduire un avion en volant Gros, comment tu. La galère <rire> La galère, il est, gros Il est en train de manger les sapins La galère, comment tu fais, gros Attends bah, Il me faut ma bien. manette, les mecs Il me faut ma manette bah avec oui. ma manette Avec un volant, comment tu veux piloter un avion avec un volant J'ai pas de manette Allez, plus que 10 km 9 Vas-y, t'inquiète J'arrive, les mecs T'es toi sur Midriog, parce que si tu te sur moi, à mon avis, tu risques de pas me voir longtemps. Bah ouais, il, je de, je moi, il, si c'était pas moi il va tomber. Je suis deg, franchement là. <rire> non vas-y vas-y vas-y laisse tomber, je prends mon, ma, ma voiture. Ça va être mort. Je deg, moi tu le temps, ouais. poser. Allez, t'es prêt Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, attends, attends, attends, attends le fils. Attends, attends, <rire> mon volant n'était pas réglé. Attends, on recommence, <rire> on recommence, on recommence. Attends, hey, hey, côte à côte. Hein. 3, 2, 1, c'est parti. Tu suis Oh, je suis, je dépasse ça même. Suit, ça suis, ça suit. <rire> mais putain là, Ah, la voiture <rire> Putain, mais il y a trop de voitures ici. Il <rire> y a un camion. Oh non, je J'suis suis pris parti le camion. dans l'eau gros. Ah bon Je suis parti dans l'eau moi. Oh ouais d'accord Bon bah voilà on est arrivé Non c'est là on est arrivé là Ouais Allez vas-y admettons on a, mis, on a mis combien de temps parce que la fille toi t'es resté en voiture tout le long T'es resté en voiture tout le long Donc euh... Allez 32 minutes 32 minutes le temps que la vidéo a dure là 32 minutes Mais 32 enfin, minutes a... sachant qu'on s'est mis quelques, ouais. quelques coups euh, Ouais par -ci voilà par -là, Allez euh, 25, vas... minutes. Ouais, 25 voilà. minutes 25 minutes les mecs 25 minutes pour faire. Pour traverser toute la map. Hein. Voilà, de là jusqu'à là. On était loin des euh, 4 heures, Medriox. <rire> ouais, mais hein. tu. Eh, hey, on compte pas que tu t'es TP hein aussi. hein Ouais, non, mais. Ouais, mais la fille. Il s'est pas TP. Moi je... Moi, je me suis TP sur euh, 2 km, mais euh, c'est ouais. le temps que j'ai perdu euh, en faisant euh, blague à Jolat. Ouais voilà, moi je Quand me suis que c'était hein. euh, le dernier, mais c'est le temps que j'ai perdu euh, en voulant prendre l'avion et tout. Mais sinon euh, voilà. Ouais faut compter ça. Eh, 25 sinon euh, sinon 25 on le refait minutes. à l'envers. Oh. <rire> non mais par contre, par contre on peut trouver une euh, oh bah, destination très sympa.